Afin qu'un domaine skiable soit opérationnel, il ne suffit pas simplement de mettre les remontées mécaniques en marche. Et pour que tout se passe bien, la disponibilité continue de l'ensemble des équipements doit être assurée avec un fonctionnement fiable et sûr. Parallèlement, il est indispensable de garder un œil sur le coût global d'exploitation. L'entretien et la maintenance jouent ici un rôle essentiel. Remontées mécaniques, enneigeurs, véhicules. La totalité des infrastructures, telles que les filets de protection et les extincteurs, mais également les équipements des bâtiments, comme les portes roulantes, les installations de ventilation, les portes coupe-feu. Tout cela est soumis à des procédures de contrôle et de maintenance régulières. L'obligation de traçabilité génère des données importantes qui doivent être documentées et traitées ultérieurement. Garder une vue d'ensemble sur toutes les tâches et tous les coups n'est alors pas toujours facile. La connaissance de toutes ces données est indispensable pour garantir la fiabilité et la sécurité de fonctionnement de l'ensemble des équipements. Parallèlement, ces données constituent le point de départ de processus efficaces et de prise de décision économique. Une gestion complexe pour toute l'équipe. Ne serait-ce pas génial d'avoir une plateforme pour tout cela Une plateforme où toutes les données et tous les coûts seraient disponibles sous une forme structurée et pourraient être analysées en toute facilité. Faire des économies et prendre les bonnes décisions serait alors plus facile. Et toute l'équipe aurait accès à cette plateforme. Toutes les tâches et échéances pourraient être planifiées et attribuées aux responsables concernés. Chacune et chacun pourrait modifier les missions, compléter des informations et accéder à des documents spécifiques à chaque équipement. Sur le terrain, dans l'atelier, au bureau. Avec à la clé une documentation exhaustive, une base de connaissances partagées pour tous, des processus clairs, ainsi qu'une communication efficace au sein de l'équipe. Cette solution existe déjà. Elle s'appelle SNOSAT Maintain. Avec SNOSAT Maintain, vous pouvez garantir le fonctionnement fiable et sûr de tous les équipements, identifier les sources de coûts et les économies potentielles, Optimiser et standardiser les procédures de maintenance, améliorer la communication au sein de l'équipe et accroître durablement votre efficacité. Optez pour Snowsat Maintain et retrouvez enfin plus de temps pour vos missions principales avec la garantie d'un bon fonctionnement de votre domaine skiable. Snowsat Maintain, solution développée en collaboration avec nos clients. www.snowsat.com